Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit GLG par en live du mercredi. Alors, il n'y a pas eu mercredi dernier, j'étais pas en grande forme et tout, j'ai tout fait. J'ai fait la perte de poids, après j'ai fait un petit peu d'allergie, je sais pas quoi, j'étais fatigué, il y a eu un pic de pollution et tout, tout, de la, que de la merde, que de la merde, donc j'étais pas pas trop, en, trop, pas trop en forme, voilà, donc on n'a pas fait de live mercredi dernier, encore une fois, c'est pas grave, et puis ça fait aussi un peu l'occasion de, de réfléchir un peu à ce format, qu'est-ce qu'on va faire, alors, je vous ai gagné des trucs et tout, mais bon, après, c'était bien pour vous, mais c'est chiant pour moi, de la logistique, les marques et tout, voilà. Donc j'ai cherché un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce format, alors bien évidemment c'est un format qui est libre antenne, ça veut dire que je serai là pour lire vos commentaires, réactions, commentaires et tout, voilà, on va interagir un petit peu ensemble pendant une heure, et euh, je vais en profiter pour vous présenter tous les produits que j'ai reçus, certainement bah, jusqu'à bah, aujourd'hui par exemple, parce que j'ai le dernier que j'ai reçu aujourd'hui là, donc ce joli petit socle... De casque avec LED et qui fait hub et tout là. Voilà, je vous parlerai de tous les produits que j'ai reçus, donc je mettrai tous les liens dans la description et pour ceux qui regarderont ça sur YouTube aussi. Et puis voilà, l'occasion de, de ce qui est déjà fait, des produits qui vont arriver bah, dans la semaine là, parce qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de choses qui sont arrivées d'un coup, puis pas mal, beaucoup, beaucoup de choses que j'attends, notamment le OnePlus 10 Pro qui arrive demain, parce que j'ai payé la douane aujourd'hui, donc je le demain. Voilà, euh, voilà, puis les choses comme ça, on peut parler un peu, voilà, tous ces produits là. Ça permet de les présenter un peu bah, avant tout le monde, puisque il euh, y a des produits qui sont très très sympas et euh, que je suis content voilà de, de, de qu'on me fasse découvrir avec les marques et tout, qu'on propose un peu des produits sympathiques et non pas des produits de balfringes puisque j'en ai aussi. Voilà. Bonjour à tous ceux qui sont là. Alors, là, il y en a deux, non il y a plus que ça. Normalement, il y a Shadow qui est là, tout va bien, modérateur. Euh... Pas, pas sympa. Sébastien Poulet voilà, bonjour, comment vas-tu ça va bien, ça va bien, alors cette semaine ça va bien, je me suis un peu mis au sport euh, fortement là, et ce qui fait que j'avais mal partout, j'ai découvert des nouveaux exercices là, tu sais, euh, en muscu et tout pour essayer de, voilà, de revenir belle avant l'été, et euh, je, je suis allé beaucoup trop fort, <rire> tous les jours, genre là, j'ai une forme, <rire> après 5-6 jours, j'ai mal partout là, Mais, voilà, enfin bon après, il faut, il faut ce qu'il faut, Il paraît-il. Paraît euh, donc, je ne confirme rien. Bonjour à Sixshot. Bonjour à Wizbot, le robot. Je vous ai mis tous les liens des produits que j'avais, que j'ai reçu cette semaine. Comme ça, on pourra en parler un petit peu, tout doucement. Salut à notre modérateur, dominateur, Ah oui, il faut faire attention. Hein. Il, a le, il a la gâchette facile. Hein. <rire> il est énervé. Euh, première fois sur le chat d'un spectateur. Eh ben, écoute. Euh... C'est pas ça, c'est pas Fredo. Fredo, c'est pas la première fois que t'es sur... un nouveau compte <rire> que tu que, que, que tu me racontes là oh ben, bonjour à Fredo. Euh... Voilà, bienvenue, Lord. Ton allergie cause cause du chat. Ben, en fait, non. En fait, il euh, y avait eu le cas. En fait, moi, j'ai habité pendant toute ma jeunesse dans le sud. De la boca, le canet, tu vois. Et euh, et sur, euh, sur ma vieillesse, j'ai décidé de repartir sur Lyon et tout, voilà, parce qu'il n'y a pas trop de boulot là-bas. Et en hiver, hein, pendant la période des pollens, je me suis découvert les allergies et tout. Et c'est vrai que, après, j'avais été voir, tu as mis une allergie de psychopathe. Et j'ai été voir le mec, il te met des petits trucs sur le bras pour savoir à combien tu es allergique. Et je crois que sur les 15, j'en avais 12 ou 13, quoi. J'étais allergique, mais à presque tout. Tous les pollens, le chat, le boulot, plein, plein, plein de trucs. Et c'est vrai que depuis ce moment-là, ah bah c'est vrai qu'après tous les euh, je prends des antihistaminiques et de la célestamine et tout enfin, toi pour euh, essayer de et de la cortisone pour alléger ça après une fois que je le savais bah les médecins te donnent traitement adéquat mais après il n'y avait plus trop trop ici parce qu'ici tu vois comme on est encore près de la mer et tout donc ça allait vachement mieux et euh, oui bah après bah, forcément l'épisode du chat aura fait après il y avait je suspectais hein, pendant un moment qu'il y avait un chat qui qui était dehors là qui venait euh qui venait de dehors, je sais pas pourquoi faire. Et c'est vrai que ça m'a pris un matin où je me suis dit tiens, je vais nettoyer dehors parce qu'il y avait un peu de un peu de salle et j avec le jet d'eau, j'ai tout nettoyé et tout et ça a dû brasser des trucs voilà. Ça plus la fatigue, plus le poème, puisqu'il y a des gros pics de pollution en ce moment en Thaïlande et tout. Euh, voilà, tout ça fait cumuler a fait que un petit peu chaos. <rire> un petit peu chaos papa et après alors j'ai pris des anti euh, staminiques là Putain, mon séché Putain, à mon moment, tu sais, j'avais des qui coulait, j'étais fatigué, tout. Je ah bah ben, ça doit être ça. Alors, genre, je vais dans la pharmacie là, puis je prends un, un nouveau traitement, trop bien là. Putain, ça m'a séché. Je faisais que de dormir. <rire> voilà. Donc j'en ai pris deux, deux jours. Puis je vais attends, on va arrêter. Puis après là, là ça va mieux. Papa reprend du poil de la bête, <rire> du tigre, du tigre. Il euh, n'y a plus de cadeaux du coup. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de cadeaux. En attendant. Euh, tous les cadeaux ont été envoyés au truc. Alors certains ont reçu les batteries. Euh, le dernier, euh, la dernière vague, parce que j'en avais oublié apparemment, j'ai renvoyé les adresses, mais elle m'a pas répondu et tout. Normalement, je suis à jour. Moi, j'ai envoyé toutes les adresses. Donc ceux qui ont des cadeaux, vous devrez les recevoir. Un jour quand, quand les meufs décideront de vous en envoyer les tracking et tout, mais pour l'instant il n'y a pas de cadeau puisque, euh, puisque, bah, parce que j'ai j'ai eu un problème de roulement et tout, puis ça fait chier de relancer les marques et tout comme ça. Où je me suis dit peut-être que le format va marcher, que ça va attirer du monde, et en fait tout le monde s'en bat les couilles. Le format marche pas du tout en replay. On a essayé euh, avec Nico. Je dis, écoute, le format on le met en replay sur le guide sur, sur euh, GLG vidéo. Tu le mets pas, on le met pas sur JT Geek, on le met pas sur le guide point TV, on pousse pas la vidéo pour voir. On a fait. Euh, 200. Voilà, pour dire que voilà, si on relève pas le truc donc voilà, ça fait quand même beaucoup de beaucoup d'efforts et beaucoup de gentillesse pour pas grand-chose. Donc pour l'instant on va rester sur un format comme ça où je vais présenter les produits que j'ai reçus, ça sera mieux pour le référencement, on a discuté un peu avec Nico, mais c'est vrai que ce serait mieux pour le référencement. C'est de parler des produits que tu as reçus, surtout des produits des fois que toi qu'on est dans les premiers à l'avoir et tout, notamment le Tpeeling et tout. Voilà, on parlera tout ça dans l'ordre ça permettra de faire un peu de référencement, de parler des produits et tout. Et puis voilà, d'avoir un petit moment sympathique. Patrick. Euh... Salut Greg, ça roule Eh ben écoute Fred, ça gaz, On est bien, on est bien aujourd'hui. On est bien, Tintin. Bon, il est 22h, il est un peu tard. Pour vous, ça fait 17h, c'est mieux. Mais euh, voilà, je trouve que ce format est un peu tard pour moi. Alors j'ai commencé à regarder. Alors, il y avait un nouvel épisode de Billion, euh, saison 6, épisode 12. Et euh, depuis euh, cet après-midi, il y a euh, Batman. Voilà, Batman. Mais c'est une version, euh, tu sais, euh, One Bat, euh, les casinos, là. à dire que l'image est top, mais le son est pourrave. C'est un son euh, cinéma euh, caverneux. Donc, ça prouve déjà qu'il bah, y a déjà une version euh, vidéo rip et tout. Donc, qui est déjà en web rip, qui est déjà plutôt propre. Ils n'ont plus qu'une version sonore euh, cali Et on devrait seulement bientôt avoir Batman en, en version euh, toute belle. Voilà. Pour regarder avec mon home cinéma. Alors, tiens, je euh, si j'en parle J'ai mon home cinéma qui est cramé. Euh, J'avais une barre de son sonos. Au bout de ça, ça, ça va faire six ans que je l'ai. Décédé complet, hein. <rire> puis c'est le genre de truc as à faire réparer tout donc je me suis acheté un bah une autre barre de son, mais Samsung, c'est la Q900 quelque chose. Il y a la 950 et que les enceintes sur une c'est petite enceinte de devant avec les angles. Il y a les angles, tu sais, il y a des petites arrêts sur le côté avec des petits haut-parleurs de Atmos ces petits caissons de basse. Franchement, euh, ça claque, ça claque en Dolby atmos et tout. Euh des effets sonores et tout qui vont bien euh, je sais pas parce ce que je ferai une petite vidéo ou propre euh, un truc que j'ai acheté donc en même temps Voilà. Et puis, euh, chez vous je prends la 900 elle n'existe pas il ya que la 950 avec les deux enceintes sur une mais ça reste un petit produit euh, sympathique il euh, n'y a pas de sous-titrage je suis au taf on peut pas écouter ah bah non il euh, n'y a, pas, de, pas, de, y a pas, de, pas encore pas encore de sous-titrage sur twitch euh, ça viendra j'ai reçu la batterie vers la Power aujourd'hui merci encore et bah écoute avec plaisir. Alors normalement, moi, tous ceux qui ont envoyé, j'ai envoyé les adresses avec plus ou moins de, de délais, de retard et tout. Puis, il y a pas mal de Chinois là qui me font le coup. Euh, ouais, euh, on était en vacances et tout. Alors en fait, non, ils sont pas en vacances. Ils sont en plein confinement euh, général dans toute la Chine et tout. C'est un bordel incroyable là-bas. Donc, il y en a beaucoup qui ne sont pas dispo, qui reviennent au boulot et tout. Euh, j'ai eu le cas du mec de la trottinette, la trottinette pionnier. Alors, c'est une marque trottinette. Il y en a une qui s'appelle la Pionier et oh, on vous l'envoie trop bien nanana, nanana et le mec il a disparu pendant 15 jours et là il vient ah, je reviens de vacances <rire> je peux vous envoyer la trottinette mais alors celle qu'il y avait qu'on devait m'envoyer mais il y en a plus qui était connectée avec le smartphone donc on peut vous en envoyer une autre qui est la même mais pas connectée que le téléphone et tout, je... vas-y il fait péter ça fait que deux trottinettes l'autre de 1200 watts normalement elle est on the way et euh, la batterie aussi et normalement une autre trottinette encore une fois qui permettra bah, d'avoir un petit produit électrique tous les mois, ah, voilà, alors bon WTS aussi j'ai fait une petite pause au début, il me restait plus vidéo d'avance mais je voulais vous faire le casque de BMX et tout et puis euh, puis voilà j'ai décidé de voilà la semaine dernière j'ai fait le minimum syndical j'ai fait le boulot je me suis reposé j'ai pris un peu soin de moi d'ailleurs Bonne année, oui, parce que c'est aujourd'hui c'est son crâne en Thaïlande, donc euh, c'est la nouvelle année, euh, naissance de Bouddha, tout ça, euh, on est en 2563, je pense, comme ça, cette année. Voilà, donc euh, bonne année, et voilà, donc j'ai prendre le mois et j'ai suis on fait pas de vidéo, on fait rien, je prends mon temps, euh, on, fait, euh, on fait ce qu'il y a à faire, mais pas plus. Euh... Pas de sous-titres, on est d'accord, sous-titrage non. Les shadows qui okay, est tant pis. Ça... Bah ben, t'es bon pour taper le replay mon pote. Tu as maintenant des tablettes de chocolat. Pas encore. Euh... J'ai plutôt des tablettes de Nutella en ce moment non mais j'ai bien j'ai bien décollé hein. Je suis descendu pendant ma période de malade à 82 kg ce qui est pas mal euh, mais j'ai repris un peu un peu des bras tu vois un peu de un peu de la carcasse et tout donc voilà c'est pas mal Je pas encore je pas dans le but de, de me saigner non plus à faire les abdos et à bouffer euh, comme c'est et des machins euh, un peu iophilisés et tout mais euh, voilà pour l'instant on est sur une belle perte de poids et une petite prise de masse sympathique rien d'exceptionnel mais voilà ce qui permet de reprendre un petit peu du galon et euh, voilà parce que je vais encore prendre un an au mois d'août là un, un, un, un petit peu voilà d'ailleurs tu as vu mon screen sur line je voulais tester en y si windows defender à autrement ouais enfin bon c'est pas la première fois qu'un antivirus aura décidé autrement moi je l'ai euh, IVSI si euh, tout bien alors il n'y a pas la fonction machin web ouais, garde et tout là je n'ai pas encore eu sur le mien je qui m'a demandé de faire une vidéo IVSI. si pour ce mois-ci, j'ai simplement fait les 10 raisons d'utiliser un VPN. Euh, une vidéo somme toute classique, mais bon, il paye pareil. <rire> il paye pareil. Je prends son argent et je ne sais plus quoi dire moi maintenant avec sur ces VPN. Moi, ça fonctionne très très bien. Et puis voilà, après, euh, est-ce que Defender est un peu fâché et tout euh, Bon, je pense que Defender est fâché avec beaucoup de, beaucoup de choses et beaucoup de produits euh, divers et variés. Euh. Après, ils aiment peut-être pas le fait que ça se passe par un VPN, chose comme ça. Je ne sais pas. Je dis ça, je dis rien. Et j'ai été contacté par euh, Wondershare. Alors, petite vidéo Wonder Share du mois. Bien, un petit billet. <rire> j'aime bien pour des petits billets comme ça. Entre Filmora et IVC, si, j'aime bien. Euh, elle voulait, alors ils ont un truc qui s'appelle le DC Creator, je sais pas quoi là. C'est un truc, ça fait des captures d'écran où tu peux mettre ton euh, bah, ta tête et euh, faire des captures d'écran, des choses comme ça. Il y a directement intégré une solution de montage. Alors Une fois que tu as fait ta capture d'écran, il te renvoie sur une solution de montage qui ressemble fortement à Filmora et tout. Et dedans, tu peux mettre des effets. On verra qu'il y a différentes pistes sonores et différentes bandes vidéo que tu peux activer, désactiver et tout. Le produit est assez sympa, hein, malgré tout. Alors, euh, bien évidemment, euh, ouais, bon, on peut faire exactement la même chose avec Streamlab, avec OBS, faire des captures d'écran et tout. Oui. Et non, en fait, oui, parce que, bah, voilà, on peut faire la même chose avec captures d'écran. Et non, parce que leur solution, encore une fois, elle est vachement plug and play, elle est facile, tu peux régler et tout, voilà. Et après, il y a le chef de montage, il y a les effets et tout. Le produit est assez sympa. Écoute, tout le monde fait, euh, j'avais un peu des petits doutes. Et voilà, et la vidéo est prête, il faut juste qu'il paye. Normalement, la vidéo devrait tomber cette semaine. Donc, cette semaine, vous devriez juste avoir IVC VPN et euh, DC Creator, là, de, de Wondershare. C'est les deux seules vidéos de la semaine et après, alors après, je vais vous dire, je vais vous dire un peu dans l'ordre. Après, j'attaque ça. Alors, ah attends, attends, attends. j'attaque ça là. C'est un préampli connecté, voilà. C'est Marc qui m'a contacté, je crois que c'est après le, la Transmart machin, alors c'est un pré-ampli connecté alors qu'est-ce que c'est en fait, c'est simplement un boîtier récepteur Bluetooth, euh, tout ça bien alors au début tu peux dire ouais quel l'intérêt, on a tout ça et tout, alors si par exemple moi vous avez un ampli stéréo et que vous dites hein, ouais mais des fois, mon ampli stéréo euh, mettre en Bluetooth la qualité est pas bien j'aimerais bien mettre Spotify, j'aimerais bien mettre en DLNA ou en Airplay ou faire du multi-room et tout, et en fait c'est à ça que ce boîtier correspond, c'est un petit boîtier comme ça, qui en plus fonctionne super bien tu vois un petit boîtier comme ça avec euh, donc as les entrées derrière, dessus derrière, tu peux être la connectique, le wifi, une clé USB et tout ça. Tout ça, tu vas pouvoir bah, le connecter en Bluetooth, bah, envoyer ton téléphone dessus en Bluetooth. Ça, c'est pas mal, mais il est également compatible avec Spotify. Et euh, je mets, tous les liens seront dans la, dans la description. Il est également compatible avec Spotify. La review, je vais la faire demain et après-demain parce que là, ça fait une petite semaine que je le teste pas mal. Ça veut dire que tu mets sur ton application et encore une fois, l'intérêt de ton téléphone, c'est que tu dis envoyer la musique de Spotify sur ça voilà, et lui donc du coup il envoie l'ampli et tout, ce qui permet, ça évite d'envoyer en Bluetooth au machin, ça prend directement en Wifi, il y a euh, un super processeur dedans pour le décodage, il y a un meilleur dynamisme, il y a un meilleur son, il y a un son qui est beaucoup plus punchy, et c'est pas mal, ça permet d'avoir euh, directement euh, ton ampli stéréo classique ou une chaîne Wi-Fi connectée à Spotify. Voilà, parce que je vous rappelle, quand vous mettez sur votre téléphone en Bluetooth, alors toutes les notifications, machin, en plus, ça envoie en Bluetooth, il y a de la perte. Voilà, ben bon, c'est un peu... C'est pas terrible, terrible. Il est également compétitif Airplay, pour envoyer bah, dans votre Mac ou à votre ordinateur. Il est également compatible multi-room et tout. Il est Wi-Fi, il y a plein de trucs de streaming et tout dedans. C'est un produit très, très, très sympa, en fait, que presque je voulais, tu vois, pour mettre sur euh, un petit ampli stéréo, parce que je voulais un ampli, euh, les seuls amplis avec la... Avec spotify et tout dedans ils sont chers et tout et puis euh, voilà c'est tout des cinq points, machin et tout ça m'intéressait pas trop donc voilà un peu dans le dans le produit qui vont arriver et après j'ai le ligny alors un aspirateur robot aspirateur c'est le mini vague de pro <rire> le vague de pro alors la, la différence de tous les autres c'est que lui il est vibrant la lingette dessous elle est lavante et vibrante et elle est vibrante à ultrasons comme les brosses à dents électriques ils ont pris la même technologie que les brosses à dents électriques pour avoir une mopette qui vibre avec les ultrasons et tout pour pouvoir mieux nettoyer. Pas mal, ça devait sortir le mois dernier. Après, ça devait sortir le 15 et en fait, c'est reporté au 20. <rire> voilà, elle m'a dit euh, le 20, si vous mettez le 20 avril, c'est bien. Voilà, donc le 22 Pro et là, euh, pour, le, pour le 20 avril, tout va bien. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième produit. Euh... Bonjour à Nono, le petit robot. <rire> J'ai fait le test euh, allergique moi aussi. Allergie aux acariens, poussière, humidité. Ouais c'est ça. Ouais je crois pareil. Tu sais, sur les. Après quand tu te mets le truc, je tous. J'avais tous les manqués. Bon, okay. Wow merci. Ah il y a un petit tipi qui vient de tomber. Merci à bah, certainement ça doit être John Duff, notre dernier. Je crois qu'André, André, j'ai vu passer la semaine dernière. Merci beaucoup pour le petit tipi. Je euh, vous rappelle, Shadow mettra ça. Vous pouvez faire un tipi, vous pouvez faire un diamant. Vous pouvez vous abonner, offrir des abonnements, vous pouvez tout faire. Euh, voilà, c'est presque ton anniversaire, hein, tu as le droit de tout faire. Voilà, bon, ça c'est pour le pré -ampli. Ensuite, il y a ça que j'ai reçu, ça c'est plutôt pas mal. Hein. Vous allez me dire, c'est un chargeur secteur. Euh, au début, je me suis dit, l'autre, elle m'envoie un chargeur secteur 65 watts. Je me suis dit, pourquoi pas. Et regarde bien, en fait, comme c'est un chargeur secteur USB type C, et eh bien il y a une sortie HDMI de derrière. Ça veut dire qu'en fait, il part sur le principe que si tu recharges ton laptop ou n'importe quoi avec ce chargeur-là en USB Type-C, l'intérêt de USB Type-C en Thunderbolt, c'est que le signal fait aller-retour. Donc, tu as le signal vidéo qui revient dans le chargeur, d'accord, et qui sort sur une prise HDMI. Ça veut dire que si, par exemple, comme moi, tu as un laptop ou n'importe quoi, tu branches ça, tu charges ton laptop, et tu mets directement ta prise HDMI sur l'écran. Et également, il y a une petite prise USB. Ça, je, je me suis dit, putain, c'est l'idée de l'année. C'est vraiment, toi, c'est pas con parce qu'en fait tu te dis, ah eh ouais, merci beaucoup à Shadow pour le, le petit tipi Je vous vois, je vous vois en bas. Euh, je me suis dit, putain, c'est pas, c'est pas commun ça, tu vois, parce qu'au lieu de partir, alors souvent il te faut un hub, il faut un chargeur et un hub avec les MacBook Pro ou tous les moyens connectiques. Là, ce qui est bien, c'est que du coup tu parles ton chargeur 65 watts, donc là c'est quand même plutôt pas mal. As la prise USB euh, dessus, pas mal, et la prise HDMI si tu veux brancher sur un écran, trop bien. Et ça te permet d'avoir ton écran et un autre écran branché là-dessus, tout ça, trop bien. <rire> trop bien. Je sais pas, euh, reporter, reporter, décaler, euh, nettoyer, rastiquer, ça toujours, peu importe. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai reçu la nouvelle ILU, la ILU RS4 Pro Plus. Alors je pensais, je RS4, il me semblait que j'ai déjà fait. Et là maintenant c'est la Plus. Tiens, en parlant de ILU... Alors, j'ai je sais pas combien de boîtes travaillent avec Ailou, mais enfin, bon, moi je prends tout, je, tout. Ils ont une autre boîte, ils ont fait, ils ont un casque par induction qui va sortir de la marque Ailou. Par contre, il sort pas avant le mois de mai. Hein. Alors, elle m'a dit, mais bon, elle est déjà euh, trop bien, on veut truc, voilà, euh, on vous l'envoie, je vais s'y si faire péter, et tout, voilà. Donc là, c'est la Ailou RS4, il y a un écran euh, AMOLED. Alors attends, écran avec 118 AMOLED, euh, IP108, 10 jours de batterie, SPO2, bon voilà. En fait une montre qui est vilaine et je crois qu'elle est pas chère, elle fait 30 ou 40 balles, vous retrouverez les liens dans la description tout ça. Et ça fait une petite montre, AMOLED, sympathique, euh, Patrick, tout ça, tout ça, voilà. Je reçu je suis en contact avec TP-Link, alors je suis contacté par la boîte marketing de TP-Link euh, en France, voulaient proposer leur nouvelle caméra ip alors c'est la nouvelle celle là c'est la w 320 euh, non la c320 ws elle est presque disponible nulle part euh, ça a mis longtemps ils vont demander un milliard de papiers presque ils vont demander mon adn machin et tout. merci beaucoup à sébastien pour le petit tipi qui vient de tomber merci encore une fois à shadow et merci à jaune d'oeuf on a pris longtemps, ils m'ont envoyé un, moment m'ont demandé un milliard de papier, la société, tout ça, tout ça. Heureusement, j'ai tout. <rire> je suis tout bien, tout propre, tout clean, maintenant. J'ai tout envoyé, Et euh, il fit David, machin, tout, vais. Et il me dit... pas m'a pas répondu, mais j'ai reçu la caméra, déjà. <rire> Alors, je lui bah, maintenant que j'ai la caméra, elle ne à qu'à payer. Depuis, euh, pas de nouvelles. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Tout va bien. Elle est belle. Euh... Pour l'instant, pas de news de Ekaïssa pour le dernier live. Euh, non Non, non, non euh... Enfin, si, moi, j'ai des news de Ekaïssa, mais pour toi, euh, non. <rire> Toujours pas. Mais ça viendra, ne t'inquiète pas. Euh, en parlant de Ekaïssa, j'ai reçu deux produits de chez eux. Alors, un, ils devaient m'envoyer le E900... Euh, 900 C'est même pas le pro. Ouais, C'est leur nouveau casque gaming euh, E900. Bon, bah, pourquoi pas et ils en ont profité pour m'envoyer leur nouveau dock. Et je le trouve plutôt pas mal. Alors, c'est un petit support pour ne pas mettre le casque et tout. Euh, rien d'exceptionnel. Mais, alors, un, bon, non seulement, il y a des lettres de couleur, là, toi, tu peux changer les trucs. Bon, ça n'a pas grand, euh, grand intérêt, on est d'accord. Mais bon, voilà, c'est toujours ça de bien. Et, en fait, comme tu branches en USB Type-C à ton ordinateur, ton Mac, ou tout ce que tu veux, eh bien, il fait hub aussi, tu vois. Tu as une prise USB euh, ici. Tu as une prise USB là. Une prise casque. Euh, avec micro, une prise casque normale et une prise micro. Voilà. Je trouve que le, le produit est assez intéressant dans l'optique où... C'est du USB type C, euh, tu branches, ça fait un petit hub sympa. Toi, sur la table, ça fait un petit hub multimédia sympa. Voilà. Ils m'ont envoyé ça avec. C'était pas prévu, hein. Je devais avoir trois produits, une souris, un casque, deux autres trucs et tout. Alors, du coup, à la meuf, je dis, j'ai reçu le casque E900. Elle dit, non, mais c'est pas moi. En fait, c'est une autre parce qu'il y a le hub avec et tout. Enfin, c'est toujours leurs petites histoires à eux. Euh, les meufs, je euh, comprends, je comprends jamais rien à leurs histoires. Et je sais pas comment ils sont dans les boîtes à travailler parce que, il y en a qu qui a travaillé avec toi, mais comme c'est une marque de sous-marque et tout, ils ont le droit de faire un peu leur délire. Ben, ça fait deux produits sympas. Donc vous voyez, rien pour ça, En fait, si on prend euh, la caméra TP-Link, le pré-ampli, le, pré le, le chargeur 100 watts, la montre Hailu, le casque gaming et l'aspirateur, on est déjà à six produits. Sur les disques que je me suis fixé par mois, euh, voilà, et à savoir, euh, laisse tomber, je ne me rappelle même plus de tout ce qui va arriver. Le plus 10 Pro, il arrive normalement demain. J'ai payé la douane aujourd'hui, <rire> 103 battes de douane. J'ai payé 4 euros, enfin 3 euros, 3 euros. <rire> Et des fois je comprends pas euh, j'ai le poco je crois que c'est le x4 pro c'est la nouvelle version c'est pas le x4 c'est le ou le m4 m4 pro je sais plus quoi il enfin, y en a une version comme ça euh, le Doogie qui est on the way aussi qui doit arriver et après plein plein plein de, de, de marques que, que j'oublie les noms tu sais les meufs après au bout d'un moment je les couler, tu sais les produits arrivent les produits arrivent pas je ne quoi j'ai imou j'ai les produits je pas qui n'arrivent pas et tout enfin bon voilà euh... J'aurais gagné, sauf là avec Isa qu'un un gentil offert. Bah ouais, écoute. Bah après, peut-être ça reviendra les jeux, mais c'est vrai que là, pour l'instant, on a vu le cas de qu'est-ce que c'est qui c'est Redmi. Tu euh... sais quelle marque et, euh, qui faisait... Ah, j'ai des casques aussi. Du je sais plus quelle marque qui vont arriver super élu... 200 balles quand même hein, avec réduction de bruit et tout. J'ai oublié la marque. Voilà euh, une filiale de Xiaomi et tout euh, qui devait membres qui voulait faire un jeu et tout. Elle me dira ah, On voudrait bien faire le live et tout. Puis après, elle a regardé le nombre de vues. Elle me fait Non, en fait, non, <rire> dit, en fait, euh, non, on va pas faire euh, ce coup-là. D'ailleurs, dodge je crois, comme ça et tout. Voilà. Donc, le problème, c'est ce qu'on fait on manque cruellement de vues. Alors, on a quelques-unes qui ont donné des trucs parce qu'elle regardait pas, mais comme on fait très peu de vues et qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, bah, malheureusement, euh, je pense que pour eux, c'est totalement pas intéressant. Donc, j'étais peut-être un peu enthousiaste, peut-être mieux attendre qu'on fasse de audience et qu'on retourne les voir quand les émissions font soit de l'audience soit ne font pas d'audience voilà. par exemple on verra euh, bonne année bah ben oui bonne année euh, je sais pas quelle année on est en thaïlande mais voilà donc après tout le monde dit oui la nouvelle année et en enfin, nous on a fait euh, l'année euh, le nouvel an après on a fait le nouvel an chinois euh, après là encore le nouvel an bouddhiste et tout là si on se torche la gueule à chaque fois ah, tous les mois euh, bête, hein. euh, bonjour à framble voilà bonjour fred fred euh, pour wondershare c'est leur nouveau logiciel je l'ai un peu testé c'est sympa mais je reste avec filmora alors leur nouveau logiciel c'est bien dans l'optique en fait il est surtout bien dans l'optique de faire des captures d'écran et on, on verra dans la vidéo, par exemple. Moi, je fais une capture d'écran, d'accord. Là, puis après, bah, tu peux rajouter ta tête, donc choisir la caméra, le micro, juste comme ça. Et euh, quand tu, tu finis le truc, il t'envoie automatiquement sur le logiciel de montage et tu as accès un, à ton screenshot avec la bande audio. Par exemple, moi, la fois, j'avais laissé de la musique quand j'ai fait mes tests. Il y avait la musique où c'est de l'enlever et tout, plus la voix, euh, le truc que tu peux activer ou désactiver avec euh, ta face et le micro, toi aussi. Plus tous les effets et tout, j'ai trouvé ça très sympa dans l'optique de capture vidéo, voilà, pour ceux qui voudraient faire capture vidéo, du gaming ou des formations, puisque, une des particularités, on verra dans la vidéo, c'est que en temps réel, tu as un éditeur comme Paint, tu peux faire des ronds, des flèches, tu peux signaler des trucs, ou alors tu peux mettre tout en surbrillance et entouré en rond pour mettre en évidence quelque chose que tu veux montrer. Donc dans le cadre de, de formation et d'explication et de tutoriel et tout, ben voilà, beaucoup vont y trouver leur, leur intérêt puisque ça évite de faire du montage après. Ça permet d'avoir un truc voilà clé en main où tu fais le truc tout de suite et après t'as plus qu'à couper et tout. Moi j'ai trouvé ça pas mal, voilà. Je trouve ça pas mal et puis euh, alors par contre il y avait une option fond vert. Il y a une option fond vert. Alors dans l'argumentaire, il me dit, ouais expliquer qu'on peut faire un fond vert et qu'il y a un tracking, intelligence artificielle et tout pour la, la caméra. Donc je fais, je fais la démo. Puis évidemment quand je fais glisser pour faire un fond vert, il y a marqué que c'est une version gratuite. Il faut demander une version payante. Donc je l'écris, je dis voilà ce qui serait bien, ce serait que j'ai une clé. Elle me dit oui. C'est compliqué. Vaut mieux faire ça la version gratuite en attendant. On a du mal à avoir les clés. Ce le truc il est tout nouveau et tout. Donc, j'ai bon, je vais me démerder comme d'habitude, je fais la vidéo, à peu près, donc je l'envoie, elle me dit oui, par contre, euh, voilà, euh, à un moment, vous parlez que faut payer, je dis, bah oui, parce que la version fond vert, c'est pas gratuit, tu vois. Elle me dit, faudrait l'enlever, ça, j'ai dit non, on en enlève rien du tout, je vous demande la clé, vous pouvez pas m'en envoyer, vous me demandez de montrer qu'on peut faire un truc avec le fond vert, bah ça marche pas parce qu'il faut payer, voilà, il y a une version gratuite, je crois c'est 10 minutes et il manque le, le fond vert et le tracking. Mais dans l'ensemble, le, le produit est, euh, est sympathique, voilà. Après, ça n'a pas changé ma vie, mais moi, j'ai bien aimé. Euh, Tim Boulco, hello, bonjour. Euh, sympa ce préampli connecté. J'ai bien aimé moi le préampli connecté parce que, alors, je me suis acheté des enceintes parce que je voulais me faire un petit, un petit son sympa et tout. J'ai acheté des petites enceintes Yamaha, des petites colonnes et tout, et euh, j'ai récupéré là pour, euh, ben, pour la placer là, un espèce de petit ampli, tu vois, Bluetooth, qui est pas mal. Mais dès que tu veux un ampli, moi, j'aimerais bien un ampli avec Spotify dedans mais un ampli, même chez Yamaha, Denon et Onkyo, dès que tu veux un ampli qui a le, le Spotify Connect, c'est tout de suite un ampli, home um, cinéma, machin, un truc, un monstre, et à euh, 1000 balles, quoi. Donc, euh, je me suis dit, putain, c'est nul, moi, j'aimerais bien juste un ampli, toi, quand on voit un peu des watts, Éventuellement Bluetooth, comme ils le font à peu près tous maintenant Mais j'aimerais bien avoir la fonction Spotify Pour envoyer de la musique directement dessus Ou dire à Spotify tu envoies sur le produit Et comme ça il envoie un Wi-Fi Et au lieu d'envoyer en Bluetooth Et tu as un meilleur dynamisme, as une meilleure bande passante Et tu as un son un peu plus dynamique et, euh, et c'est exactement le produit que je voulais. <rire> c'est exactement le produit qu'il me fallait. Et je me dis, euh, je regarderai, je regarder avec les Chinois là, si on ne peut pas trouver un ampli, essayer si de faire une petite review, et tout, mais voilà, un bon ampli stéréo, et éventuellement Bluetooth, mais avec ce boîtier-là, Spotify, Airplay, Bluetooth, tout ça, tout ça, c'est un produit qui est sympa, qui n'est pas excessivement cher, en plus qui fait environ une soixantaine d'euros. Je vous rappelle, je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo, euh, ou alors je l'ai mis dans le chat au début. Euh, voilà, c'est le genre de produit que, que je, je voulais. Voilà, et que j'eus, voilà. Euh, tipeee, un petit Tipeee, donc ça c'est bon, merci pour les Tipeee, Streamlab, euh, j'avais juste ce type de chargeur, fallait y penser. Alors ouais, encore une fois, le chargeur, moi je trouve l'idée géniale, puisque vraiment un des gros intérêts de l'USB type C, surtout en Thunderbolt 3, euh, c'est vraiment de pouvoir euh, charger et envoyer du signal vidéo et de la data de psychopathe. Donc à partir du moment où tu charges en USB type C, Forcément, le signal peut revenir, et autant mettre le HDMI dedans et la prise USB. J'ai... Euh... <rire> Moi, quand elle me l'a envoyé, en plus, je, leur... je les refacture plein pour... C'est tout le monde pareil maintenant, à part les smartphones que je facture pas cher parce que... Parce que j'ai envie d'en en refaire un peu, et puis les marques, quand on, on fait quand même un peu de vue, qu'on leur dit les prix, enfin, ah ouais, quand même, ah ouais, c'est bien et tout. Donc, bon, le plus c'est gratuit puisque fois ils vaut mille balles quand même. <rire> Donc, euh, voilà, mais euh, le Dougie, euh, puis après, tous les autres, ouais, c'est un peu moins cher. Mais voilà, moi bon, pour revenir à ce chargeur là, je trouve l'idée euh, trop bien. Voilà, je trouve que à ce fast euh, très bien. Ah, j'ai confirmation aujourd'hui de la marque You Want. Alors j'ai vu euh, le spécialiste des Chinois aussi, le deuxième spécialiste des Chinois, a fait un produit YouWant Want aussi, parce que du coup, bah, quoi. Alors, malheureusement je you want et après dans YouTube il me proposait que les YouWant Want aussi. Euh, ils m'ont dit oui on travaille pour une boîte, je sais plus quoi, j'ai des meufs, là il s'est tombé, je en a eu, elle me fait oui, je euh... <rire> travaillais chez Honor en 2000, euh... je sais combien, en 2012, 2013, tu vois. Après me dit je travaille chez Rilmi et là maintenant on travaille pour une boîte qui fait des machins et tout, tu sais. oh là là là là. me dit oui, euh... oh, en français c'est trop cher parce que leurs produits valent rien, là. mais on veut quand même une vidéo en anglais. <rire> voilà. Bon pour revenir à Juvent, ils ont un espèce de balai lavage tout euh, voilà et bien attends mais j'ai deux proséniques j'ai reçu deux proséniques un balai aspirateur et un, un truc l'avant ils m'ont envoyé deux d'un coup juste <rire> autant il y a des semaines il n'y avait rien et je me suis dit je vais être tranquille autant <rire> quand ils ont le temps ils envoient les produits ça vient ça vient pas mais je crois qu'en tracking il me reste euh, six ou sept produits où j'ai des tracking je sais même pas ce qui va arriver voilà il m'appelle bien on est là vas-y, fais péter. Et je déballe ça comme un gosse. <rire> c'est toujours un peu Noël. Je sais jamais ce qu'il y a dedans. Euh, à devoir la review du chargeur HDMI. Je oui. Après bon, c'est un chargeur de 100 watts Apple et tout. Mais avec la prise, avec la truc avec la prise HDMI, moi, c'est vraiment le genre de produit que je partirai avec mon Mac. Je partirai juste avec ça parce que je sais qu'il y a une prise USB dessus. C'est bien pratique et de pouvoir mettre un écran en HDMI. Ah. J'étais contacté. Oh, putain, mais vous imaginez même pas le nombre de mails que j'ai. Pour le moment, je l'ai refilé à Nico et il a abandonné. Il comprenait rien. Il, il me dit. On a plein de, plein a C'est plein les mêmes produits, c'est pas les mêmes. Après elle change de mail et tout. J'ai bon, je vais gérer ça. Une marque d'écran euh, 21 9e gaming machin et tout. Oui, euh, je crois que. Normalement, je devrais le recevoir. Après, je vous, je vous dis ça, parce que après, il y ah, c'est un mytho. Non, mais le problème, c'est. Il y a tellement. Après, ils oublient, ils reviennent et tout. On pourrait avoir un écran gaming et tout, donc ça permettrait éventuellement, si on a cet écran-là, bah, de brancher dessus, de faire pas d'os en un, mais de réutiliser les produits pour mettre dans d'autres dans reviews. Voilà. Euh... Euh... Allez, Lou, mais exactement des, des Blu-ray. Ah, qu'est-ce que j'ai eu de Blu-ray J'ai été contacté par une boîte qui fait des, des, des DVD des Blu-ray RIP. <rire> Oui on veut faire ça et tout, j'ai envoyé cet arrive logiciel. C'est juste pour euh... <rire> s'en plus cher que les reviews, parce que j'ai pas envie de les faire. Et je... peut-être elle va dire oui, hein. Peut-être elle va dire oui, En fait, bon, comment on fait un peu de vue, on n'est pas si cher que ça. J'ai pas trop envie de le faire, tu vois. Un peu comme IVC, mais IVC c'est tous les mois. Tous les mois je prends mon billet, tu vois. Au début, j'ai dit, voilà, ouais, bon, c'est ouais, nul, tu sais je dirais bien, non, fais chier maintenant avec ton IVC et c'est bon. Mais tu sais, il veut me payer à chaque fois, je ne pas dire non, comme euh, cher tu sais, ouais, euh, on veut faire ça, on est content. Tu sais, à chaque fois, quand on fait les vidéos, ils disent, oui, euh, bon, les résultats ont pas été à la hauteur de nos espérances et tout, j'en sais quoi, moi, je fais la vidéo, euh, les gens la regardent, après, euh, tout le monde va pas acheter euh, tout, quoi, tu sais oui, euh, non, non. Et puis après, il y a deux, trois mois après, ils reviennent. Soit ils ont oublié, c'est soit... Oui, en fait, on est content. Euh, tout compte fait, on va refaire en une petite couche. <rire> si tu veux, cocotte. Euh, le doc de Kéza, je vais me le prendre. Vu qu'il y a des USB et le monde actuel est mort. Ben, c'est ça. Écoute, tu peux cliquer sur les liens que j'ai mis euh, partout, hein, euh, je remettrai un petit coup, je vais mettre un petit coup de lien, par exemple, ici, je vais remettre les liens, voilà, pour que vous puissiez les retrouver. Je le trouve très intéressant, il est en métal, étonnamment, je m'attendais à un truc en plastique, bon, le support, euh, c'est du plastique euh, un peu aluminium, mais le produit est sympa, il y avait quatre petites vis à mettre, là moi j'ai mis mon ancien câble il y a un câble noir et tout moi je trouve le produit assez intéressant voilà ça fera un joli petit joli petit combo avec le casque et le chargeur et tout j'aime bien j'aime bien le petit côté il s'appelle il s'appelle le rgb it 7 stand voilà c'est une surprise j'attendais tout attaché nid mais il a souris, un autre casque et tout j'ai rien eu de ce que j'attendais sont dit ils ont attendu deux mois. Ils ont dit Ah merde, on a quoi Alors le 900, c'est bon. Et puis on a ça là euh, que personne connaît. On va lui mettre avec. Il sera content. Oui, oui aussi. Oui, oui parce que même mon casque. Alors hein, je peux vous est mon casque Bose. Mais je pourrais mettre mon casque Bose dessus. Avec euh, les petites LED et tout. Euh, voilà, histoire de charger mon, mon iMac. En plus, c'est bien. Oui, c'est vrai que ça fait un petit USB type C. Sur le iMac. Et ça permet d'avoir une prise USB. Il manquerait peut-être juste une petite, euh, une petite carte SD. Il y aura un lecteur de carte. Euh, il serait parfait, ce truc-là. Voilà euh... le doc de Keza, je vais me le prendre. Ça, c'est bon. Pas mal le RGB, le mien, support sans fil, de la souris. Voilà, qu'est-ce que 33 Je vais vous mettre une petite page de pub. Je vais vous mettre une petite page de pub. Lancer la coupure pustère d'une minute. Ouais, Une minute, c'est bien. Hein ça vous dérange pas si je mets un peu de pub parce que personne ne la voit. Ouais, mais bon, voilà quoi. Tu vois, au moins on peut. Ah merde, j'ai pas dû. Euh, qu'est-ce qu'il voulait non, non, tableau de bord. Ah, GG est en ligne. Ah, ah bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Euh, AliExpress, c'est bon. Ah, j'étais relancé par euh, le, le, le Ozotech Mop Vacuum Cleaner au chaud et tout. Ils veulent que je fasse un Versus et comparer avec le Tinesco, le Biskel et le TECT. -E je n'ai pas eu cela, moi. Oh, merci à BZH pour les diamants. Et tout ça euh, sous une semaine. Hein. <rire> là, je vais demain, je vais répondre. Déjà, les produits, je les ai pas. Et une semaine, je suis désolé, mais il va me falloir un peu plus de temps. Hein. Ah, on est prêt à vous payer. Et tout. Mais ce pas un problème de payer là, en ce moment. C'est pas un problème de produits. Les produits, il euh, y, y en a. Mais <rire> je n'ai plus. Euh, voilà, Il faut que je cale mon temps. Demain, en deux jours, je ferai le, le, le pré-ampli. Parce que je l'ai bien essayé. Ça marche vraiment bien. Après, il faut que je passe le robot aspirateur avant le 10. Et après, tu vois, les revues vont se mettre un petit peu en place, puisque ah, on a été contacté par Xiaomi, Yupin euh, pour leur nouvelle montre Xiaomi Bro truc là. Mais je crois qu'elle sort à la L'autre, elle sort le mois prochain, je crois apparemment. Oui, on euh... oh, merci à Shadow pour les diamants. Ils font plaisir mmh. pour les bits. Euh... Donc il y a plein. Donc c'est pour ça que il y a tellement de plein de produits qui qui arrivent, qui arrive pas, qui voilà, que je pense que voilà, tous les mercredis, on gardera un peu tous les produits que j'ai reçus là aujourd'hui, donc euh, bah, le OnePlus 10 Pro, on le fera mercredi prochain, mais on prendra, je les stockerai les produits, comme ça, ça permettra de dire voilà, tous les produits qui arrivent, et puis des fois, alors des fois, il y a des produits qui arrivent le mois d'après, Xiaomi euh, nous a envoyé un, un contrat, merci à BZH pour les diamants, qui nous dit que le produit, il est sous embargo, il faut pas faire de photos, pas faire de tweet, machin et tout, mais nous on fera juste un live ah, on dira c'est de la promotion, ça va. Attends c'est juste la boîte, c'est pas comme si... la montre. Déjà elle la vente sur AliExpress, mais là si je veux voir la montre, ça va. Pas le secret d'état, sous embargo. Euh, ça va. Bon à 30 balles avec un écran AMOLED, pas déconner non plus. <rire> voilà, c'est bon. Voilà. Ça permettra le mercredi, puis ça permettra de faire du rêve pour le, le replay de, de GLG vidéo, par exemple. Euh... Bonjour Greg et bonjour à tous. Et eh ben écoute bonjour cool Fab, comment vous êtes? 14 pas mal. C'est bien ça. Mon euh, le Fab et l'eau One plus 10 Pro avec Snapdragon, 1. oui, c'est ça, oui, le dernier, le à 1000 balles, <rire> 1000 balles parce qu'elle m'a écrit à me dire. Alors, ils avaient fait, euh, c'est une boîte en fait. Il y a beaucoup de boîtes de marketing maintenant en Chine qui s'occupent de euh, d'aider les, les marques euh, ou plusieurs marques à faire la promotion. Et puis, pas ben forcément comme ils travaille avec nous et que nous on a un package avec la review, euh, le JT Geek, euh, le geek.tv, euh, Facebook et Twitter. Généralement euh, le pack leur va très bien puisque on se rend compte que bah c'est assez. Euh, la vidéo tape maintenant en mettant sur tous les réseaux en même temps ça leur permet d'avoir euh, la page facebook un hein, geek à shenzhen à la euh, 13000 abonnés je crois ou 13000 follow toi twitter je sais pas et voilà le geek.tv c'est pas ouf mais voilà encore une fois c'est plein de supports diffusion qui font que bah, voilà, eux euh, quelque part à la marque ils leur vendent en disant là on met euh, on, on est partout voilà on, avec un peu de visibilité bon, pas très très cher tu vois donc, euh, elle avait payé pour le Redmi 11 Pro Plus, voilà, pas beaucoup, mais un peu quand même, parce que voilà, le téléphone ne valait pas cher. Et là, elle m'a dit Oui, euh, là, le OnePlus 10 Pro il vaut 1000 balles quand même. <rire> elle m'a dit Gratuit, gratuit, il vaut 1000 balles. Après, c'est vrai que j'avais, c'est que j'avais trop envie de le tester, mais un, ça fait quand même énormément, vachement longtemps que j'ai pas fait de OnePlus. Le truc, il est quand même « à blade, machin, nanana, nanana. Je me suis dit, quand même, le truc, il est pas mal. et quand bien leur... Après, c'est toujours un truc que je peux revendre facile, ça, tu vois. j'ai Même si je le revends en moitié prix, euh, si je le vends 500 balles, tu vois, 500 ou 600 balles, genre même 20 000 battes, je veux dire, euh, voilà, quand je me presque un mois de salaire, <rire> un demi-mois de salaire, et euh, juste avec un téléphone, donc voilà, ça vaut le coup de... Puis Peut-être ça se trouve, au niveau photo, il va me subjuguer. Et, euh, et ça va être trop bien, quoi! Et il va être carrément mieux que le mien, et, euh, et voilà quoi! Donc, euh, oui, j'ai pas changé, j'ai toujours mon Redmi, non, mon Nubia Red Magic 6S Pro, j'ai même pas pris le 7, j'ai bien vendu, oh, t'es tout neuf, je suis tombé sur un mec là en Thaïlande, il était disponible nulle part et tout, et là, je tout de suite, et euh, donc voilà, donc le OnePlus 10 Pro, voilà, le dernier, que 8 Gen 1, à blade, tout ça, tout ça, je le recevrai demain, je mettrai, je ferai une petite vidéo sur Instagram quand je l'aurai. Demain, normalement. Il est dédouané aujourd'hui. Je pense qu'il lui, non, semble qu'elle m'a envoyé le tracking alors que elle m'a envoyé le tracking et j'étais déjà en train de payer la douane parce que DHL m'a envoyé un SMS en me disant euh, « ça va te coûter un, une blinde ». Un ampli connecté avec Spotify. Tu en trouves à tous les prix. Tu n'as pas besoin d'une grosse puissance. Moi, j'ai revendu mon vieux Yamaha et je me suis pris un pionnier. Il a deux ou trois ans. Ils sont assez accessibles et la qualité est meilleure que sur le Yamaha. Alors le problème, c'est qu'en Thaïlande, on n'a pas tout tout, tout ce qu'on voudrait quoi. À Bangkok, les magasins, ils sont très très peu fournis. Quand on regarde sur la il a pas beaucoup il euh... n'y a pas beaucoup de produits comme ça. Donc euh... donc voilà. Donc moi, toi, un bon petit ampli stéréo. Quand on voit un petit peu des watts, tu vois, on en trouve chez Yamaha. Des non, ils sont pas excessivement chers en Thaïlande, même en Q, hein. ils sont même s'ils sont plus Home Cinéma. C'est un bon petit ampli Home Cinéma et quand même Bluetooth au cas où, tu vois. Mettre le truc au cul qui fait euh, application Spotify et tout, bah, ça permet de ne pas me surcharger en budget, puisque le, le, le produit je l'ai. Et il marche très très bien. Et euh, il est évolutif et tout. Euh, ça, peut, ça peut suffire à mon bonheur. Avec mes deux petites enceintes colonnes Yamaha, là, je.. Comme une petite pucelle, là, qui va au bal. Oh tout excité. <rire> euh, celui que j'avais, en tout cas. Re la famille, bonjour, re, re, mes dédaches. Ok, on avait passé les, les diamants, tout ça, tout ça. Euh, voilà. Salut, Omodo. Omodo, <rire> euh, il est tout seul, je crois. Uh, en modo de mémoire. Euh, les rives, c'est gratos sur Torrent, lol. Alors, si on parle, oui, mais alors eux, je crois qu'ils veulent faire un. Un rythme de Blu-ray, je sais pas quoi. C'est Win X machin et tout. J'ai un mail automatique, j'ai envoyé les prix, s'ils en veulent en pré-roll ou en vidéo, je leur prendrai leur argent, tu vois. Mais moi, j'y crois pas. J'ai même pas de lecteur de machin. Je sais même pas comment. Machine, même pas de lecteur de trucs, quoi. Mais bon, il doit bien falloir les ripper euh, Oui, c'était un blu ray, machin. Puis pendant un moment, il parlait de mettre des protections des DRM et tout dessus. Je sais pas, je sais pas. Après, moi, s'ils veulent me donner un peu d'argent, je le prends. Hein, après, c'est comme mon honneur cher, oui, bon, mais si tu sais bon, d'un moment, je me dis, c'est pas les vidéos qui m'emballent le plus. C'est pas trop, trop tech et tout. Puis même au niveau des vues, on voit que pas, mais bon, voilà, c'est de l'argent. <rire> c'est de l'argent. Il faut bien manger. Hein, euh... Après, euh, au niveau des produits, par contre, j'ai dit, on avait dit 10. Là, vous avez dire ce mois-ci, euh, on, euh, on, est, on est large largement bien. Euh... Alors ça, c'est moi qui ai mis tous les liens. Merci à Visdash pour les diamants. Tu as un coupon pour support Alors, pas encore j'ai pas encore j'ai pas encore de lien j'ai un j'ai le lien où tu peux l'acheter directement euh, là dedans hein, il s'appelle je crois que c'est le dernier euh, support casque gaming tu vois c'est le dernier donc j'ai mis le lien à Amazon mais pour l'instant j'ai écrit à EKSA en disant bonjour j'ai reçu votre produit et la meuf elle m'a répondu non mais c'est pas moi <rire> c'est genre c'est pas moi c'est euh... l'autre, elle m'a mis en copie d'une autre meuf. n'y <rire> a même pas une adresse email, c'est une adresse email avec des lettres et tout. Enfin bon, voilà. Et euh, voilà, donc il faut que j'attende qu'elle me réponde, qu'elle me dise, ben bah, voilà, si déjà veut payer, qu'elle paye bien évidemment d'avance. Qu'est-ce que j'ai eu là qui voulait pas payer encore Il voulait faire un truc. <rire> Tellement. Je promets, c'est insolent. Euh... C'est aberrant. Non mais, on dit, ouais, truc, non mais nous c'est moitié-moitié, je non mais c'est bon, je dis non, bah ben, laissez tomber c'est pas la peine, <rire> c'est pas la peine, je non, non c'est si on reçoit le produit, vous payez, sinon on fait pas après, c'est la galère, on tourne, il dit là, la vidéo on devait la faire il y a deux mois, elle est tombée le 20, tu vois, puis après, oui mais on a rajouté des fonctions, il y a une mise à jour du logiciel à faire et tout, enfin voilà. Donc je vois à partir du moment où ils ont payé, on fait, et un ah, et tout compte fait, bah, voilà, après, elle craque les meufs, c'est tu sais, parce qu'elles n'ont pas trop de plan B, du dit, bon, bah, on paye, alors je vais avec mon boss, il est d'accord, on dit, attendez, on a tellement de on travaille tellement de marques là, en ce moment, et tout, que c'est bon. Qu'est-ce que j'ai eu Ah, j'ai une autre marque de marketing, elle vient, me dit, oui, on travaille avec la marque Shox, il va vous le faire tester le run de pro euh, machin, j'ai on a déjà fait ça. Ah, merde Après, elle revient, me dit, oui, alors on est en deal avec euh, ces trucs pour fermer les rideaux, là. Ouais, euh, il voudrait une réduction. J'ai déjà fait ça aussi. Tout, toute la liste, j'ai déjà tout fait ça, chez eux. Ah merde, je <rire> suis désolé. Hein. Tant pis pour vous. Hein. On a un bon rendement. C'est hein. euh... ça, on s'en fout. On La voit pas la pub, <rire> c'est ça. Vous êtes, tous, vous êtes tous abonnés, vous avez tous l'abonnement. Alors, j'en pense Si vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne. Ça permet, bah, moi, de, de m'apporter une petite rémunération et vous, ne bah, pas avoir de pub. Voilà. J'en mets personne la voit Voilà, tout va bien. Euh... Car les diamants sont internet, Ça fait 4 ans que t'es depuis 2018. Oh ah ouais, donc ça, c'était déjà la période. c'était déjà en Thaïlande, parce que je parti suis parti je suis en Thaïlande en 2016. Donc ça faisait deux ans que j'étais là et tout. Ah, ouais ça fait, euh, ça fait un moment. Je sais plus si c'est comme un peu comme la meuf de Huawei là. Mais oui, hein, je travaillais pour Honor avant 2013 ou 2014 et tout. Ai, oh là là, putain, ça date hein, quand même. Putain. Ça, ça me rajeunit pas. T'as le lien pour le préampli connecté. Oui, j'ai mis tous les liens. Euh, ils sont en haut. Il s'appelle le.. Euh, euh... Il s'appelle, le... je crois que c'est le premier, le ariless S10. Remets... Je vous le remets là. Il s'appelle le Harilies S10. S10. Non, Harilik. <rire> Harilik. <Leak. rire> après, après deux vodka, euh... non plus de vodka, c'est fini maintenant. hong Tong. <rire> c'est un espèce de whisky thaïlandais. Il paraît que c'est dégueulasse. Enfin, moi, j'aime pas le whisky. Voilà, je vous mets tous les liens euh, vous trouverez tout euh, tout bien voilà. euh, oui ici nanana, Ah bah très bien ah, ok alors si tu pouvais alors, juste reprendre mes liens euh, shadow parce que là tu as complètement euh, défoncé on a un lien hyper long et surtout tu as plus de l'affiliation. <rire> donc laisse mes liens avec l'affiliation. filiation ou que et, euh, et arrête la picole euh... des délais de la page n'existe plus ça bug et là, ah voilà c'est parce qu'il ne donnais pas le bon lien, enfin si je clique dessus bah ouais, c'est bon c'est ça, euros 99 très bien, voilà, c'est parce que je vais juste mettre mon lien c'est tout euh, merci si ça se trouve le... si ça tombe si ça tombe One plus tu vas regarder pour toi je sais pas écoute il faudrait vraiment euh, il faudrait vraiment que la, la qualité vidéo me subjugue. voilà pour que euh, et encore je fais tellement peu de vidéos et de photos que le peu que je fais tu vois que mon téléphone même s'il faudrait vraiment qu'il soit plus grand et plus mieux je sais pas après tu imagines si à chaque fois quand je dis avec tout le mal que j'ai dit le web plus que après si j'ai un One plus ils vont dire quoi les gens ils vont dire mais LG, t'es qu'une petite girouette et je serais obligé de leur répondre, mais oui, <rire> comme tous les youtubeurs <rire> je suis un youtubeur influenceur, je ne suis qu'une petite girouette. <rire> Regardez tous les youtubeurs qui ont commencé, qui faisaient que du Apple, qui disaient ah, Apple, ah, Apple Puis maintenant ils font oui Android, ouais mais Apple c'est un peu cher, oh il me déçoivent un peu. <rire> » On est toutes des petites girouettes, hein. Écoute, hein, faut, il faut manger, hein. Faut, faut manger, il faut survivre. <rire> Mais on verra, on verra demain quand je vais le recevoir déjà. Et puis après, euh, voilà, on essaiera photos, vidéos, on verra avec elle s'ils ont une, une date de publication, une promo, tout ça, tout ça, quoi, tu vois. Oh my god, WinX, euh, la vieille copie de DVD Femmes. Non, mais je dis ça, peut-être moi qui me trompe, mais il me semble que ça ressemble à peu près à ça. De, de mémoire, j'ai vu, je vois passer les mails, je vous les réponse automatique, euh, voilà, quoi. Et puis il y en a une elle voulait m'envoyer un truc j'ai dit non donc j'ai dit non fait chier Alors, ça m'intéressait pas je euh, voilà. euh, Fred plus besoin de lecteurs maintenant mes films euh, 4k tu peux les récupérer exactement j'ai même vu sur, euh, sur Netflix maintenant il y a mais il y a Batman et tout The Rise machin en 4k et tout c'est pas mal parce que comme maintenant j'ai une barre de son Dolby 2000 atmos <rire> Ouais, je suis comme ça. Ouais. Samsung, hein, pourtant, ça. Parce qu'en fait, j'ai pris exprès Samsung parce que ma télé, c'est une Samsung QLED et tout. Et euh, quoi qu'on dise, euh, je veux dire, quand tu as une barre de son Samsung avec une télé Samsung, il <rire> n'y a même pas d'installation à faire. J'ai branché en Arc, en iArc, e bien évidemment, parce que la télé QLED, je rappelle, c'est juste un écran comme ça. Tu as un tout petit fil tout dégueulasse et en bas, tu as un boîtier. Donc, je l'ai mis en e arc sur la barre de, de son. OK. J'ai mis le caisson de base qui est plus loin. Il y a juste une prise 220. Je branche la prise de 120, euh, je branche la barre de son, ça a tout marché tout seul Rien à faire. Maintenant, euh, la télé, c'est tes commandes de la télé, et puis tes commandes de télé en aluminium, là, pour les, les QLED. Je prends la télécommande, ça descend, ça monte la barre de son. Elle s'est mis en sur -une toute seule, euh, ça a coupé l'eau. Ça a tout fait. Il n'y a rien à faire. <rire> y a rien à... Surtout en IARC, en plus, ça s'allume automatiquement et tout. C'est voilà c'est vraiment le truc que j'ai trouvé bien. Et euh, c'était pas excessivement cher. Et euh, voilà. Et puis il y a un petit effet de biathmode. Enfin, que dès que tu regardes un peu les films en. Je me suis re -téléchargé Avatar euh, 25 Go je crois petite version d'avatar 25 gigas en truc là Donc voilà je me suis dit, comme ça tu mets ça là dessus tranquille et avec petite barre de son et voilà non ça va bien euh, je suis moi aussi je suis assez content de euh, mon petit studio externe et de ma télé qui en qui presque tout sauf les m il y avait certains m qui avaient pendant un moment elles les prenait mal ça saturait un peu mais dans l'ensemble elle prend tous les formats voilà. même même les films il va ici une fois que tu es abonné tu regardes plus les reviews depuis le également moins de vues. je sais pas, je sais pas. Le problème, c'est voilà. C'est ici, La dernière a bien marché avec la Formule 1 parce qu'on est tombé pile au moment où il y avait vraiment la Formule 1. Donc, il euh, y a eu un peu d'engouement comme ça. Là, c'est euh, les dix raisons qui justifient que tu as besoin d'un VPN. Alors, euh, oui, bien évidemment, c'est vrai qu'ils ont un nouveau système pour anti-malware, antivirus et tout. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes, mais bon, après, euh, après comme je le mets un peu dans la vidéo en avant, c'est que bah moi, j'ai ça, parce qu'il bah, m'a offert, donc euh, voilà. Et je sais que beaucoup d'entre vous l'ont pris, donc je dis, voilà, euh, nous, on a ça, euh, voilà, si toi aussi, tu veux la même chose, pourquoi c'est bien Et peut-être que ça en motive d'autres, en disant, ah, bah, si GLG il a ça, alors... Euh... <rire> j'ai payé par si euh, voilà, et que bah, prendre ça ou autre chose. Mais c'est vrai que bon, 1 ,07€ par mois pour 10 appareils et tout, c'est pas mal. Et, euh, et pour la première fois, j'ai enfin vu la liste de produits. Euh, il est également compatible Xbox, PS3 et PS4. J'ai découvert ça dans le... enfin. Même il faut que je trouve des arguments. J ai, j ai dit tout. Donc j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs. Je vois les 10 raisons qui font que bah, c'est quand même plutôt intéressant d'avoir ce genre de, de produits je me souviens que tu avais encore trois bébés quand tu m'as mis en mode <rire> sur, sur YouTube. Ben ouais, mais ben écoute là euh, 4, fit. Alors j'ai changé 4 hein, euh, parce qu'avant j'étais en 700 en upload et 200 en download et maintenant c'est un le nouveau forfait il fait euh, 500 et 500 je crois à peu près. 500 en upload et 500 en download, qu ce qui suffit fit très bien. Et le prix il fait 490 bahts. Donc 490 bahts mon pote ça doit faire. maintenant euh, bah, dis Siri. Combien ça fait 90 baht en euros 90 bat mais non, en 2 euros et 46 centimes. 10 Siri 490 baht en euros. 4 battes taille en défense fonds centimes. Oh, il comprend. c'est ce Siri, c'est vraiment de la merde. Je sais pas vous, bah alors moi j'ai ça. C'est de la merde. Il comprend rien. Oh, ça doit faire 15 balles. On oh, 15 balles. Bah, 15 balles pour de la fibre euh, avec assez en download et en upload. Moi ça me bat très très bien. Voilà. Donc là, c'était moi, j'ai remis tous mes liens. Ok. Laisse tomber, Harry. <rire> euh, Harry laisse. GG a cédé aux sirènes de OnePlus. Oh, imagine oh, la honte. <rire> non, mais je suis une petite pupute. Euh... J'ai ouais, écoute, euh... Non, s'il est vraiment bien et tout. Je sais pas. Je sais pas parce que c'est. Comme déjà, ils vont pas me payer pour la review, bon, ben voilà, quoi. Euh, mais euh, c'est un truc que je revendrai bien, parce que ça vaut 1000 balles. Putain, je pourrais le rendre à peut-être 600 balles, tu vois. Et, euh, et, et là, pour moi, c'est plus, plus rémunérateur que, que la review en elle-même. Donc, euh, c'est plus intéressant. Pareil, j'ai pas de nouvelles de la montre, c'est vrai. J'avais fait une montre avec le, le globe dessus, là. Pas de nouvelles de. En fait le problème c'est que vraiment en Chine comme c'est en train de tout partir en couille là, même à Shanghai et tout, Shenzhen c'est reparti, mais ils sont en train de fermer Shanghai et tout, bah les mecs euh, disparaissent ils reviennent et trucs de promo, puis j'ai vu qu'il y avait un autre youtubeur qui avait reçu une aussi, donc il en avait parlé et tout, donc tu vois, ils doivent avoir.. Euh... Le euh, numéro chinois, là, j'en suis aussi euh, machin, euh, Mac machin là, aussi, qui fait des reviews un peu de produits tech. Donc des fois, tu vois, des fois, ils les ont avant moi, et moi, ils me les programment plus tard. Ou des fois, bah, c'est moi qui les ai en premier, puis eux, bah tiens, ils font la même review que moi et tout. Ils ont un, un planning de, de propagande qui est, euh, qui est assez particulier. Donc euh, on verra, on verra demain. Tout le monde a un prix, même Greg. C'est ça. Il a que mon anus qui a pas de prix. Mais après, tout le reste, ça s'achète. Non, non, mais euh, faut voir. 490 baht égale 13,47 euros. Ouais, 13,47€, c'est pas mal. Et dire que je paye 54 euros pour 1 giga. C'est pour ça qu'à 400... 500 mégas en upload et 500 mégas en download, pour 15 balles hors taxe, c'est pas excessivement cher. Après, bon, il y a 7% de TVA, tu vois. Mais euh, j'ai trouvé que le prix était assez intéressant. Puisque puis maintenant, c'est plus 4. Hein. C'était t... TOT, je crois. Ils se sont fait oh racheter par euh, une autre boîte. Merci à BZH pour les diamants. Et euh, voilà, il y avait une nouvelle offre et voir, bleu, bleu, bleu, bleu, je suis allé voir. J'ai, pourquoi il y a une nouvelle offre Et moi, j'ai pas ça, le prix. J'ai voulu me changer ça. Alors, pff, sais, comme je suis abonné chez eux. Puis un bon moment, ils te changent ça. Mais euh, voilà, il y a eu un petit, une petite période où j'ai pas pas d'internet. Et dis voilà, donc ça c'est bon. Euh, mais opérateur local, tu connais toujours cher. Ah bah ouais ouais non c'est ça. <rire> non non c'est pour ça. Je suis assez euh, la fibre marche bien et tout et euh, content. Bon prix, bonne connexion. Euh... Tout bien, il n'y a que leur le routeur wifi là, euh, c'est de la merde. En download, ça va, en upload, je crois qu'il y a un truc qui marche plus dedans, et ça upload pas génial, parce que je l'ai remis en câble, et là, ça upload super bien. Et ne venez pas me dire que c'est mon iMac, mon iMac, c'est le iMac 2022, il doit être en wifi euh, 7 ou 8, non, oh, 6 déjà, c'est pas mal. Alors, en dernier Wi-Fi, je pense que ça doit être leur routeur Huawei là qui a dû prendre un coup, un coup dans la gueule. Euh, voilà. Donc peut-être que je le changerais. j'en avais un en plus, on s'est débarrassé. J'aurais dû le garder. J'avais un beau Xiaomi à 30 balles. Ah, Siri est sourd comme un pot. Je pensais pas que ça pouvait être pire. Non mais Siri, c'est euh, Siri sur Mac. Une catastrophe. Tout le monde, tout le monde, je lis sur internet, tout le monde dit mais ça marche vraiment mal. Autant sur les iPhones, ça marche plutôt pas mal, mais autant sur iMac, c'est on a l'impression que c'est pas du tout, euh, c'est pas la même boîte, tu vois Ça marche vraiment mal. Il comprend rien. Mais souvent, souvent, souvent. Alors du coup, j'ai remis mon, mon Google Home parce que Google, il comprend mieux la vie que Siri. Voilà. Pour les grands et les petits. Euh, ok, et après on en est là. TOT Thaïlande pour 4. C'est ça. Ils ont changé euh, TOT. Pourquoi pas Moi tu sais, je suis euh, ils se sont fait racheter, ils se sont fait vendre et tout. Voilà. Après, euh, je crois que dans, dans le village maintenant on peut mettre tout... Euh, je sais pas pourquoi je suis passé à 4. Ah parce que je crois que je les avais dans l'ancien condo et après quand je passais dans la maison, j'avais gardé le même, euh, voilà, par, par simplicité. Mais je crois que dans le village on, on peut mettre tout truc qui tire un carré pour toi fait bien dégueulasse pour les câbles voilà. qu'est-ce que j'ai d'autre euh... je, je ne me rappelle plus alors il faut que je fasse les montres euh, Sigul, mais bon comme il devait y avoir un placement de produit et que bah, ça fait deux fois qu'Undercher, il doit faire un placement de produit en pré-roll et ça fait deux fois qu'elle me dit bon en fait on va prendre la vidéo complète parce que les prix sont pas chers et qu'on fait un peu des vues donc elle me dit, on prend la on prend la vidéo complète donc du coup j'ai pas de pré-roll en espérant que winzip euh, win oui, eux, il valait un pré-roll. S'il veut juste un pré-roll, ça m'arrange bien. Parce que, pareil, pour le pré-ampli, j'avais reçu un petit ampli comme ça. C'est un tout petit ampli euh, deux fois 30 watts, tu vois, avec Bluetooth, auxiliaire, machin. Et euh, il voulait la mettre en pré-roll sur un produit, mais j'avais pas de, de pré-roll, j'avais rien. Donc là, peut-être qu'avec le pré-ampli, du coup, quand je mets pré-ampli en disant, bah, j'ai ce petit ampli derrière, en attendant de recevoir un truc, peut-être Yamaha ou ou de... Non, de sais, un petit ampli qui envoie un peu de... des watts, Voilà. Et je pourrais les mettre dedans mais les montres du coup euh, j'attends pas de nouvelles de, de pagani parce qu'on s'est un peu fâché parce que la dernière fois pagani c'était on va recevoir les montres gratuites mais en échange on peut faire de l'affiliation ils ont fermé leur programme d'affiliation aliexpress donc à la fin il ne restait plus rien c'est-à-dire tu fais les vidéos tu mets en ligne et les gens achètent et touche rien voilà. tout va bien donc c'est gratuit touche rien donc il en restait une qui m'avait envoyé d'une autre marque qui est avec du Sigul inside donc, euh, on la fera ça, parce qu'il y avait celle-là, il y avait celle, y avait celle la belle sigule, il y avait celle qui ressemblait à l'Army, la, la, la 1903, ou la 1803. Et euh, celle-là, donc, je verrai un peu comment je peux caler les montres. Normalement, il y a la trottinette 1200 watts qui doit arriver en partenariat avec AliExpress, euh, pas terrible. On n'a pas eu nouvelle de nouvelles de Geekbuying, parce que j'avais demandé si elle pouvait m'envoyer un code promo pour la, la Fido, la, la, la M1, mais pas la Pro, mais 250 watts. On a eu beaucoup, beaucoup de clics, mais on n'a pas eu une seule vente, donc à mon avis, elle va râler, elle va dire, oh, on va dire « Ah, pas vendu !»« j'ai oh, pas vendu, c'est euh, pas ma faute, hein. ça a cliqué, et on a fait des vues euh, trop bien, ça a cliqué comme des petites cochonnes, mais bon, euh, c'est un vélo à 1000 balles, c'est pas un achat d'impulsion, quoi c'est... Euh... » Il a pas dire ah 1000 balles, je le veux. Non, c'est 1000 balles. Est-ce que je les ai? Est-ce que je peux? Est-ce que j'attends pas? Et puis la dernière fois, et là qui m'écrivent, il m'écoute, le 250 watts, il n'y avait plus de stock. <rire> il n'y en avait pas beaucoup, apparemment. Il n'y avait pas beaucoup, et il n'y en a plus. Et j'ai pas eu passer l'affiliation. Ou alors elle, elle a vu passer, elle m'a rien dit. Donc euh, voilà, tout est un peu en suspens. Euh... Entretenir 1200 watts et après une autre trottinette qui arrive euh, plus sympa, toi, un peu comme le, la Xiaomi là, euh, qui a, a l'air sympathique. Voilà, ça fera une bonne petite review. Encore une fois, payé en plus. pas cher. J'ai envie de faire de la trottinette, c'est cher. Les trottinettes à vos 700 dollars, je crois. La sienne la, la deuxième, la première, la, la Aliexpress à vaut 1000 dollars, je crois, un truc comme ça. Et l'autre d'après vos 700 dollars et tout, c'est pas donné ça. Les trottinettes, hein. donc je suis prêt à serrer les fesses trop fort, mais... mais un peu quand même. Euh, merci, Willy Bon, euh, déjà, les live youtube à 11h, je finissais en cuisine, mais là, live à 17h, je finis aussi en cuisine. Hey, Allez, va. t'as vu Putain, on va pas y arriver. Hein mais non, là, 17h, ça fait 17h, 18h, en théorie, c'est pas mal. Ça devrait bien faire la plaisanterie. En même temps, euh, ce, que tu... ce que tu finisses en cuisine, jaune d'œuf, tu passes à la casserole ou à la poêle. Ok, ouais, c'est bas. Ça, elle est drôle, ça roule en... Fa... Ah, euh, ça roule en bike, Plus besoin de moto, maintenant. Euh, je suis en train de voir avec Aliexpress, on en a une autre, là, qui, est, euh, qui a en deal une espèce de vélo électrique entre ses mi... mi-fine, euh, mi, mi, de mi Attends, je vous faire voir la photo, si je la trouve. Un putain de vélo électrique, mon pote, avec des pédales et tout, mais euh, on dirait une moto. Euh, capture d'écran, alors téléchargement, over, over, over, over. Non, pas ça, pas ça, pas ça. Ah, celui-là, euh, C'était un putain de vélo électrique avec une batterie de, de Watt 1000. Tu vois, il y a des pédales et tout, mais ça fait vraiment mi-moto et euh, puissance et tout. Donc je j'ai relancé AliExpress, j'ai ne pouvais pas les contacter là, essayer un peu de, de bosser pour moi, tu vois. Dit, je, vous, je les charge pas. <rire> c'est Le truc qui vaut 2000 balles, je crois. <rire> je les charge pas. Les gratuits. Gratuit. <rire> gratuit euh... Mais elle me dit oui. Euh, et euh, voilà, j'ai pas eu de réponse depuis. Euh, Xiaomi, c'est parti en. Elle devait m'envoyer les Xiaomi, puis après, oh, on peut les envoyer en Thaïlande et tout. Donc voilà, c'est pas tant sucette. Donc j'ai essayé de voir avec le vélo. Mais euh, donc du coup, là, le vélo c'est pas mal, mais bon quand tu veux aller un peu loin et tout, alors déjà j'ai toujours ma béquille qui est pliée donc c'est pas bien pratique, je suis obligé de le caler et tout. Donc j'attends de voir ma béquille. Et c'est vrai que, souvent, euh, plutôt que de partir tout en électrique, euh, j'ai tendance à encore prendre un peu euh, le scooter en attendant, tu vois. Donc euh, là par contre l'autre, <rire> par contre, elle a l'air pas mal. Je, euh, je réfléchis comment en sera ma vie. <rire> par exemple. T'as loupé mon message, ça se peut, ça se peut, merci euh, les diamants, merci Wikipédia, j'ai lu un merci Wikipédia, euh, je lis ce petit euh, insert blanc, c'est classe, oh, on en est où, sur le, le vélo là, je sais pas, le vélo, euh, moi il me rend fou, hein. euh, je sais pas comment il fait, pas le prix marque celui-là il y avait celui-là en fait la marque avait celui là aussi et il fait 57 000 baht. putain ça doit faire au moins 1500 balles et ils ont celui là aussi là avec la batterie au milieu et tout le petit phare ah ça fait vraiment petite euh, des petits 103 sp mais avec des pédales quoi tu fais un comme un 103 sp en même temps mais c'est que la batterie au milieu et tout euh... j'aimerais bien que pour une fois aliExpress euh, elle fasse son boulot et, et voilà qu'elle le, le motive et qu'il m'en envoie une euh... plus haut avec tot j'ai mis une explication Hein? Ah que attends? shadow tot c'est le orange de la thaïlande c'est l'opérateur historique et 4 a été racheté le 7 janvier 2021 d'ailleurs le réseau film de 4 est celui de tot <rire> voilà d'où euh... d'où pourquoi c'est bien voilà donc bah écoute je connaissais même pas tot pour dire enfin moi j'ai vu de ma... s'en faire racheter et tout Rien à foutre, ça marche pas cher, ça marche bien, mais je comprends qu'il euh, les a rachetés. Bah ben, écoute, merci Wikipédia et merci Shadow. Euh... Oui, sur le vélo. 103 SP électrique. <rire> non mais c'est ça Non c'est ça Non parce qu'il existe des petites.. Euh... Je sais plus comment s'appelle. Il existe des petites motos, toi, électriques, euh, faites pour le tout-terrain et tout, mais qui sont interdits sur la route et ils souvent. Il n'y a pas de pédales sur ce temps. Après, il existe des versions avec des pédales, euh, mais bon, c'est quand même des versions déjà relativement chères et ce n'est pas fait pour les pour la route. Là, on est plutôt sur une espèce de vélo avec des rétro tout et une batterie au milieu de psychopathes et tout. Moi ça, me, moi, ça me chaufferait bien. Moi, ça me chaufferait bien. Ici, à partir du moment où tu ne roules pas plus de 45 km h et puis, quand bien même tu roules à 45, les flics sont, pas, sont moins casse couilles que chez vous. Euh, et puis voilà, bon bah écoute ça fait déjà une heure euh, les enfants qu'on est ensemble j'espère que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie, demain euh, je vais rien branler soir je vais juste mettre le, les liens dans la description de, de Twitch et puis la vignette que j'ai fait j'ai fait une vignette et je mettrai en version audio demain sur Soundcloud et je, mettrai, euh, je prévoirai la publication de mercredi prochain pour, euh, bah pour ce live là sur YouTube, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous regardez cette vidéo bah, par exemple sur YouTube ou euh, sur Twitch, je crois que vous pouvez pas Est ce que vous pensez de ce format là. Est-ce que ce format là du mercredi beaucoup plus ciblé high tech Moi, personnellement ça me plaît mieux. Ça permet de parler des produits que j'ai reçus. Puis encore une fois, peut-être on aura des produits sous embargo qu'on devra pas, mais je peux vous les montrer. C'est plutôt pas mal comme ça. Voilà, parler un peu des produits que j'ai reçus de la semaine, ça permet de faire un peu du référencement pour le titre, de parler un peu de tech, puis de vous présenter des produits que hein, les produits truc là là peut-être ouais, peut vous connaissiez pas comme moi vous les découvert pas mal le préampli le chargeur et tout je vous mets tous des liens c'est des liens affiliation donc si vous voulez faire un petit achat bah sachez qu'en plus euh, rémunération il y aura donc euh, voilà tout est bien tu fait un petit live je vous présente des produits on reste dans le high tech on revient dans le lecmotiv de pour GLG vidéo et tout des produits un peu en avant première que vous connaissez peut-être pas et tout puis ça permet de crâner un peu en disant regardez tout ce que j'ai reçu <rire> c'est trop bien <rire> c'est moi le spécialiste des produits chinois on a dit non, <rire> non de Dieu. Bon, j'en ai peut-être un peu beaucoup là. La semaine prochaine, à mon avis, en il encore, encore vraiment pas mal. Bon, euh, mon meilleur pédal. Si t'as pas de batterie, un hein, Greg. Euh, Toi-même <rire> sur le pan de bagage, la pédale. Bon, les son... tomber. Euh, oui, bah oui, oui. Non, mais ça. Oui, non, mais ça. Après, puis je crois qu'elles sont pas homologuées euh, les motos. Parce après, quand il n'y a pas de pédale, c'est pas considéré comme vélo assistance électrique et tout. Donc euh... Je. peu plus, Je. Ah, je vous dirais. Je vous dirais si ça se fait ou pas. Mais voilà. Euh, J'attends le coupon pour le support de casque. Bah, eh ben, écoute, dès qu'elle me l'envoie, si elle me répond, qu'elle paye, qu'elle m'envoie le lien et un petit coupon, ça sera avec mon ami Plaisir. Voilà. Bon, je vous remercie de passer voir. Ça m'a fait plaisir. Je à tous. À une bonne soirée. C'est pas que vous aurez aimé ce petit format. Voilà, on essaie des choses. On... Moi, moi j'aime bien comme ça. On est bien dans le high tech, on est bien dans le produit. Et puis, euh... puis comme je vois beaucoup d'entre vous, vous êtes contents le produit, vous dites, ah, pas mal. Et vous attendez le coupon, bah, ça vous motivera à regarder les reviews. Je vous rappelle pour tous ceux qui feront un tipi pendant ce mois. C'est-à-dire, vous mettez un bal et vous êtes tranquille pendant un mois. Vous recevez toutes mes vidéos review 24 heures avant tout le monde. C'est une petite compensation et tout, mais voilà, ça permet de vous envoyer les liens et tout. Et WTS, on va essayer de garder un rythme de tous les dimanches. J'en ai déjà une d'avant, il faut que je fasse le casque. J'ai reçu encore deux autres casques avant, hein. je vais faire une review avec les quatre casques et tout, mais bon, euh, je suis un peu débordé, donc je sais pas comment je vais faire. Peut-être Je les ferai un par un sur WTS, voilà. Et ce sera au moins une tous les dimanches pour essayer de garder un rythme comme ça. Et si je peux en mettre deux par semaine, j'essaierai de les caler aussi. Euh, on verra comment ça va se passer. Voilà. Bon, merci à tous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et je donne rendez-vous, bah sur Instagram tous les jours, bien sûr, et sinon, mercredi prochain sur Twitch, à partir de 17h. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.